C'est plus un joker, non joker. Starty Jeunes Bréchal euh... Vraiment Starty Jeunes Starty En Starty Starty Jeunes Starty Jeunes Starty c'est <rire> euh, plus euh, de un joker, non Joker. Yann Pélien. dit au Parce qu'ils comprenaient le malheur, c'est <rires> Luxembourg. <rires> ouais, bière, mais c'est ni là. Bon bah, qu'est-ce de conogamme, euh, télomel, un euh, la col à la vraiment, c'est <rires> C'est 10 mois, de Panéwaké de l'Internet, vraiment, il Tinder. J'ai bébé dés. Voilà. Euh... Allez, on oh, se <rire> oh, oh, Ouais, mais fait la réduction. reste dans ma réseau. Je coupe une, euh... Bah, en Taraïne d'Agrégie, on regarde un autre Par Gris, La Liberta, à Bah, bah y'a. Yeah. <rire> <rire> ah, <ouais. rire>